Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de reconstruire le BMX Carrefour. Souvenez-vous, je l'avais un petit peu maltraité. Oh, oh non, non je l'avais acheté 111 euros à Carrefour Et à la fin de la vidéo, bah, il avait terminé comme ça Les tubes coupés Je vous dis, c'est un peu dommage de le laisser comme ça et de le jeter à la déchetterie Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais essayer de le reconstruire J'ai deux solutions La première, c'est les tubes, les relier avec les plaques J'ai récupéré pas mal de petites plaques comme ça Donc on va voir si je peux éventuellement euh, boulonner par exemple comme ça des deux côtés Je pense que vu l'épaisseur de la plaque, ça devrait tenir Et après, j'ai un petit poste à souder, j'ai jamais soudé de ma vie On va voir si j'arrive à souder quelques tubes Et voir si à la fin de la vidéo, bah, on va pouvoir euh, re-rouler avec ce BX. Donc c'est parti! Donc, euh, let's go! On démonte tout! Il y a les freins. Ça, je vais démonter la roue arrière. La selle, elle est là. en fait la selle elle va me servir de support comme ça j'ai pas été intelligent au moment où je l'ai coupé euh, il manque plein de tubes je les ai pas conservés genre là le guidon je l'ai pas conservé le tube de selle je l'ai pas conservé là mon idée si tu veux c'est de descendre le tube de selle et en gros c'est le tube de selle qui va me servir ben, de tube de, de cadre voilà parfait je vais percer un point plus gros alors si je fais ça et de une alors on a déjà l'idée là. Il on reste plus qu'à percer encore ici. La même chose. Est-ce que ça va marcher Eh, c'est pas beau ça. Il bon, y a un peu de jeu là. Bon faut que je serre toute la plaque hein mais. Après si je suis chaud, je peux essayer de mettre un point de soudure ici là. Donc deuxième étape, fixer la selle pour éviter qu'il y ait du jeu. Et ensuite on va fixer cette partie-là. Et on aura peut-être un vélo qui va rouler, qui sait non oh oh Alors une vis, là ça bouge plus, donc je fais deux trous, allez c'est parti, voilà qui commence à ressembler à quelque chose, du coup changement de côté pour faire un vélo tout suspendu, c'est vu que là on a déjà le trou de la selle, un trou ici logiquement ça devrait pouvoir me tenir la base donc allez on est parti sur la phase finale ah ça commence à ressembler à quelque chose là alors si ça fonctionne ce truc ça a l'air jouable hein. là j'ai fixé ça ça a l'air de tenir honnêtement dernier trou allez go <musique> Je propose de lui donner un petit nom dans les commentaires ça sera un petit peu la mascotte de la chaîne pour les prochaines vidéos Puisque si ça fonctionne On va repartir dans des trucs extrêmes avec ce mini-Vex Prouvez lui un petit nom le temps que je boulonne tout ça Et après c'est le test Regarde-moi ça Mais en vrai c'est quoi Ça allait rigide comme avant pas que ça allait marcher. Euh, Est-ce que je m'emballe avec de la soudure là Il y a une seule pièce que j'ai pas réussi à reconstruire, c'est celle-là. que j'ai une petite pièce là, faire. On a ça. Ah, elle est trop courte. Dommage. Tain, il manquerait 3 cm. Je vais être obligé d'apprendre la soudure du coup. Avant de souder le guidon, je vais remonter les roues. Comme ça, on va déjà voir si le vélo fonctionne. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Mais là, regarde niveau rigidité. Regarde, je mets tout mon poids. C'est pas en vrai. Hop. Bon, c'est la première fois que je soude de ma vie Mais j'ai regardé des tutos avant la vidéo Donc je sais qu'il faut du nettoyer au maximum Enlever la peinture Sinon la soudure elle ne va pas tenir Et tu sais que ça a marché Ma première soudure regarde Elle n'est pas si dégueulasse hein bon, le, elle, est pas, elle est pas magnifique hein, mais... L'idée c'était de, de tirer euh, les deux en même temps. Je crois que le job il est fait. Hein. Je suis assez content. Tellement content, je crois que je vais essayer d'en mettre une sur mon vélo. Tiens, de soudure. Je vais essayer de souder celui-là de tube. là. Bah, Pff, il prend feu. Je crois que ça a marché. La prochaine vidéo, c'est. Je construis mon propre vélo moi-même, quoi. Hein. Je vais aller acheter des tubes et je vais le souder moi-même. Je remonte le guidon et ça va être l'heure bah, du crash test. On va sortir le vélo, on va l'essayer et on va voir s'il résiste. Faire un petit tour là comme ça. Eh, ça tient. Hein parler trop vite. J'arrive à le remettre. Voilà. Juste un petit boulon qui s'est desserré. Rien de plus. Je le resserre. Et juste là-haut il y a un petit by-park tranquille, on va pas prendre trop de risques, un petit by-park et on va essayer de descendre quelques pistes et voir si ça tient. Et si ça tient, bah ça sera une vidéo euh, confluente. On va quand même mettre un casque. Là je sens que ça va être dangereux l'espoir. Normalement elles sont pas trop trop dures, mais avec ce vélo-là, bah on va voir si ça tient. Ouais, est pas Là-bas petite passerelle tiens, au moins que j'arrive jusqu'en bas de la première descente, ça serait au moins ça. Bon. J'ai déraillé. Let's go encore déraillé le bordel. Bon au pire c'est quoi, c'est pas besoin de la de façon, de toute façon j'arrive plus à pédaler avec le vélo. pas trop la passerelle là pour l'instant va falloir vite trouver un truc ah, j'ai encore déraillé et eh, j'ai encore déraillé oh, ça tient oh, oh, oh, oh, oh. Non, ça tient plus trop là euh, comment te dire on a un peu de travers là mais on a encore une piste bleue à faire pas que tu voilà je suis sûr qu'on peut faire la bleue j'arrive en bas de la bleue ce qui n'est pas sûr du tout. Je vais virer la chaîne, hein, de toute façon elle ne me sert plus. La prochaine vidéo il va revivre encore une fois. J'aurai ressoudé tous les tubes. Ça ah, commence à merder là. Ça merde vraiment. Ça roule plus du tout. On est comme ça, c'est bon. Je peut terminer comme ça. Voilà. En restant sur les pegs. J'arrive à contrôler avec mon poids, donc je pense que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin. On vient d'inventer un, un vélo Snake. Regarde dans le garage. Tiens, il le saut, là. Attends, voilà. dernier, je prends tous les risques. J'essaie de sauter la, la micro Pascal qui est là, mais avec ce vélo, elle paraît énorme. Surtout avec la position, euh, la position avec les pieds sur les pegs J'ai l'impression que je suis allongé sur le vélo, c'est horrible Let's go oh, oh, oh oh, J'ai jamais eu autant peur sur le plus petit saut de ma vie Vas-y, bah, la piste elle se termine là On va terminer la vidéo sur le dernier saut quoi Il me reste plus que la roue avant pour m'amuser Je vais voir si je peux sauter Je pense qu'il va jamais casser, hein. c'est juste que ça va se tordre oh, oh Oh. Oh. L'arrière ça tient pas, par contre je suis assez content de ma première expérience en tant que soudeur, soudure du cadre et du guidon. Ça n'a pas bougé hein. Si t'as kiffé cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu. Je vous ai demandé de trouver un nom pour ce vélo et surtout de me trouver du coup une prochaine idée puisqu'il roule encore. Je peux le remonter et on part sur un nouveau truc à faire. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Pensez bien sûr à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.